Pour installer l'agenda d'Outlook, il suffit d'ouvrir le Play Store ou le App Store et de taper Outlook dans la fenêtre de recherche. On clique ensuite sur Installer. L'application se télécharge et s'installe. Il est à noter que l'agenda est synchronisé dans le nuage, donc les entrées sont accessibles de toutes les plateformes et sur tous les appareils sur lesquels on est connecté. On démarre l'application. et on entre comme compte son numéro de DA suivi de arrobascegeplimoilou.ca Et bien sûr, le mot de passe du Cégep. Par défaut, Outlook ouvre la boîte de courriel. Pour accéder à l'agenda, il suffit de cliquer sur le petit calendrier en bas à droite. Nous voici dans l'agenda. Il s'affiche en mode « Une journée », mais il est possible de l'afficher en mode « Trois jours » ou par mois. On peut glisser sur l'affichage de haut en bas pour rejoindre les heures à venir ou passées, et vers la droite ou la gauche pour changer de journée. Pour faire un ajout, il suffit de cliquer sur le bouton « Plus » en bas à droite. Dans la fenêtre de rendez-vous, on sélectionne la date. On choisit l'heure de début et de fin en glissant le rendez-vous sur la page de l'agenda. Il est aussi possible d'inviter des gens et leur envoyer un courriel avec le rendez-vous. S'ils ont aussi Outlook, cela s'ajoutera aussi à leur agenda. Il est donc facile de traîner son emploi du temps partout.